Bonjour bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'ai appelée story time mais qui n'est pas vraiment une story time mais plus une vidéo où on va parler d'infidélité. Alors c'est à la fois une story time mais à la fois pas vraiment puisque je vais pas forcément que parler de mon histoire mais euh, j'ai décidé de parler avec vous de la question de l'infidélité qui est quand même quelque chose d'assez récurrent aujourd'hui dans notre société et le fait d'avoir plusieurs ou euh, diverses partenaires qui s'appellent euh, le fait d'être euh, polyamoureux mais ça peut-être que je vous ferai un sujet bien plus précis sur, sur ça si ça vous intéresse un peu plus tard. N'hésitez pas à me dire en commentaire si euh, le polyamour ça vous intéresse un peu plus fortement comme sujet. Bien évidemment si je vous parle de ça, c'est que j'ai été infidèle et que je l'assume totalement. Alors j'en suis pas fière, clairement, c'est pas genre en mode euh, oui c'est très bien, mais c'est quelque chose que j'assume et dont euh, je pense que mon expérience peut vous apporter pas mal de petits euh, de petites choses. Je classe les personnes infidèles dans plusieurs catégories, il y a ceux qui trompent leurs copains ou leurs copines parce que ça ne va pas dans leur couple et qu'ils ont besoin de ça pour euh, relancer le couple, que moi j'appelle infidélité pardonnable. Ensuite, il y a ceux qui trompent leurs copains et leurs copines sans relâche parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions. C'est des personnes qui, euh, qui ont les pulsions qui sont bien plus fortes que, que tout le reste en fait. C'est des personnes qui n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions. Comme dans la vidéo quoi euh, on, on tombe amoureux entre parenthèses, Eh bien euh, j'explique ça en fait, c'est les pulsions qu'on ressent au début, c'est l'euphorie c'est les phéromones, etc. Du fait que ouais, votre raison et votre, votre cœur ils sont totalement emballés, vous n'arrivez pas à voilà, vous, vous craquez parce que votre, votre attirance est bien trop forte et vous n'arrivez pas à lutter en fait. C'est une question de, de contrôle de soi. Voilà, qui n'arrive pas à faire ce genre de choses. Et il y a d'autres personnes qui trompent. Alors moi il y a plusieurs choses à charger chez moi, alors bien évidemment vous allez dire oui bah, t'es une pute, etc. Euh, Aujourd'hui je suis passée au-dessus. Euh, j'ai vraiment été infidèle euh, réellement euh, dans une seule relation. J'ai tout un parcours face à ça. On a souvent tendance à dire oui, la personne qui trompe, la personne qui, qui fait ça, c'est une mauvaise personne, c'est une personne, c'est une connasse et tout ça, parce que c'est pas cool de tromper quelqu'un. La personne en face a confiance en vous elle, vous, elle vous fait porter son amour, etc. Et en fait, vous prenez tout et vous froissez tout. Du coup, je défends pas euh, les gens infidèles. Hein. Bien évidemment, euh, je trouve que la fidélité est horrible. Euh, personnellement, je l'ai fait euh, dans une seule relation et je pense que ça m'a vacciné à vie. Après ça, j'ai fait des rêves horribles, j'ai fait des cauchemars et puis plus ou moins ça m'est arrivé aussi donc euh, quand vous mettez à la place de la personne bah, de suite ça, ça change tout. Il faut aussi se mettre à la place de la personne infidèle quand ça ne va pas dans son couple et que la personne était capable de communiquer. Souvent fidélité c'est des problèmes de communication, c'est un problème de couple de base. Finalement on craque sur quelqu'un d'autre. Moi je pars du principe où si tu trompes ton copain ou ta copine, c'est que dans ton couple ça va pas et qu'il vaut mieux partir. C'est la conclusion que j'en ai tirée aujourd'hui. Bon, prenez votre petit thé, votre petit café et tout ça, on va se poser un petit Je vais vous raconter l'histoire, voilà, sans, sans état d'âme, etc. La personne euh, est au courant aujourd'hui, je suis en très bon terme avec cette personne qui est mon ex et euh, c'est une personne que, que j'apprécie énormément et à qui je souhaite beaucoup de bonheur mais euh, voilà on a eu des oui et des bas et on a eu une relation très difficile moi j'ai des petits problèmes relationnels c'est que de base j'ai un peu du mal à m'attacher aux gens à me lancer dans des relations et à m'ouvrir aux gens j'ai aimé de tout mon cœur un garçon avec qui je suis restée euh, un an et euh, je l'ai quitté parce que ça allait plus et parce que c'était un peu la merde pour euh, mon ex qu'on va appeler euh, on va appeler Germain hein. on va l'appeler Germain mon ex je suis partie avec euh, Germain parce que j'arrivais pas à partir de mon ex mais en fait le problème dans, avec Germain c'est que vu que je sortais d'une relation assez dure et où j'avais aimé énormément j'ai pas réussi à mourir entièrement et à me livrer en fait j'ai jamais réussi à construire quelque chose de concret en fait pourtant je suis restée très longtemps avec euh, donc deux ans mais j'ai pas réussi à ah voilà à je sais pas j'arrivais pas j'étais bloquée etc mais pourtant j'étais très bien avec lui et pourtant tout allait bien et pourtant j'étais j'étais amoureuse de lui et tout ça enfin bref il y avait toute l'euphorie mais en fait il y avait mon ex que j'aimais énormément qui entrait en interférence dans ma vie puisqu'on on se voyait tous les jours etc et euh, germain je le voyais un peu moins parce qu'il est voyé le, le week-end et donc j'ai fait une année entière de dépression où euh, je dormais à 17 et euh, le soir, je suis rentrée de cours à 18h, j'allais au lit et le matin, je me levais pour euh, passer la semaine vide, pour plus voir mon ex et pour me retrouver avec Germain le week-end. Germain était au courant de tout, je ne lui ai jamais menti, pour ça, je lui disais toujours, oui, euh, j'ai toujours des sentiments pour mon ex, je ne sais pas comment faire, j'y arrive pas, j'y arrive pas, je veux qu'on se sépare. Et il me disait, non, moi, je ne veux pas, je veux qu'on essaye, etc. etc. Je disais, ouais, mais j'en peux plus, je suis à bout, je passais ma semaine à pleurer, mon week-end à pleurer. Et j'étais perdue entre Germain et mon ex, sauf que mon ex a, a, a eu des gestes un petit peu déplacés envers moi, a eu des mots un petit peu déplacés. Et euh, je savais que notre relation était un peu perdue d'avance, mais on contrôle pas ses sentiments encore et tout. Et donc euh, bon je suis restée avec Germain et euh, pendant 8 mois ça a été un peu l'enfer parce que je savais pas entre l'un et l'autre. Et un jour j'ai fauté puisque j'ai trompé euh, mon, j'ai trompé Germain avec mon ex. Et en fait du moment où j'ai trompé mon copain avec mon ex, j'ai commencé à en fait juste après quand je suis rentrée chez moi je me suis dit j'ai rigolé je me suis dit enfin j'ai rigolé, euh, j'ai rigolé jeune, je me suis dit mais en vrai tu le regrettes pas pour la simple et bonne raison qu'en fait ça t'a fait ouvrir les yeux. Je l'aimais plus en fait mon ex, je l'aimais plus du tout pour moi Et fini et en fait j'aimais vraiment Germain et je me suis aperçue à ce moment là que j'aimais Germain et en fait je me suis dit bon je vais lui dire la vérité ça valait. Mais si je lui avais dit la vérité et même il me l'a dit plus tard, si tu m'avais dit la vérité, je t'aurais pété les dents. Hein. Je, je t'aurais jamais laissé passer, surtout que ça faisait que, ça faisait que 8 mois qu'on était ensemble et bien évidemment elle aurait jamais laissé passer ça. Euh, on était en début de relation, on n'avait pas construit grand chose encore. Quand euh, je suis allée euh, passer le week-end chez Germain, en fait, ça a été un week-end extraordinaire, je m'en souviens, et on était tous les deux trop heureux et moi j'étais plus mal, j'avais arrêté de pleurer et tout, et j'étais prête à m'investir à fond dans la relation et je l'ai jamais vu aussi heureux que ça. Et donc je me suis dit dis rien, dis rien, de toute façon un jour tu lui diras bien évidemment, mais dis rien, vis le truc et vis ta vie et. et et avance et finalement j'ai continué ma relation avec euh, avec Germain et puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'un peu plus tard Germain euh, a cachoté des choses en fait je voyais parler souvent avec une fille qui l'avait euh, dit en gros en fait il m'a dit il y a une nouvelle dans ma classe et en gros elle le fait au cul. et finalement je vois qu'au bout d'un mois il lui parle tous les jours donc pendant euh, quelques semaines je vois qu'il se parle tous les jours et genre moi je dis rien tu sais je le vois parler avec des filles enfin je suis pas de nature hyper jaloux et puis en fait je le vois continuer à parler et à Noël euh, Noël d'il de... y a un petit moment maintenant je vois elle lui souhaite encore t'as eu quoi comme cadeau et tout et tout je suis en mode mais bah, elle veut quoi tu sais enfin ça fait quand même deux mois que tu lui parles quasi tous les jours là ça commence un peu et puis et là je lui dis euh, vas-y euh, tu lui dis quoi avec, euh, avec elle et tout je sais même plus comment elle s'appelle et il me dit non mais il n'y a rien et tout je dis vas-y monte ton téléphone et là il va pour prendre mon télé, de son téléphone et je dis non mais c'est bon t'inquiète euh, mais bon ça me saoule que tu lui parles tu devrais un petit peu arrêter de lui parler parce que bah moi ça me saoule un petit peu et il me dit OK parce que du moment où il m'a tendu mon téléphone son téléphone je me suis dit il a rien à cacher voilà je suis pas du genre jalouse et je suis du genre quand même accorder son jardin secret à mon copain quoi enfin je suis pas non plus une tyran et puis bon j'avais rien à dire parce que moi j'étais pas non plus euh, voilà mais euh, finalement un petit jour euh, étant un petit élan de crise de jalousie qui se réveille en moi telle une petite fleur au matin. Je décide, comme j'avais son ordinateur, d'aller fouiller. Et là, je vais sur Facebook et il n'y a plus rien. Plus rien, du tout. plus rien du tout. Alors là, bien évidemment, je suis une femme et je travaille au FBI pendant mes heures perdues, bien évidemment. Nous sommes tous du FBI. Et je suis allée un petit peu voir et j'ai fouillé, fouillé, essayé de récupérer la conversation. Et j'ai trouvé des, petits, des petites briefs de phrases, des, petits, des petites phrases là qui étaient un peu bizarres en mode Oui, non, mais moi je ne vois que toi et tout, mais toi tu ne me remarques pas et tout, nanana. Enfin, des petits trucs sortis du contexte un peu. Enfin, finalement, j'avais pas forcément de preuves. Mais alors là, j'ai. Ah ouais, là, là, là. Le démon est sorti de moi. Ben évidemment c'était compliqué parce que moi avant j'avais eu l'histoire mais euh, voilà euh, qui euh, voilà que j'ai explosé de rage, j'ai pleuré, j'ai été vénère, je me suis embrouillée avec lui et tout ça. Moi j'ai fait ma drama queen, j'en ai fait des tonnes et des tonnes, mais évidemment c'était mon heure de gloire. Non voilà, j'ai fait un petit peu euh, des tonnes et j'ai j'étais vraiment vénère contre lui, j'ai pris des affaires, je l'ai ai dehors, euh, dans les comme dans les scènes de film, et euh, parce qu'en fait on était chez moi donc euh, finalement j'avais la permission d'eux. et en fait je lui ai pardonné parce que j'avais aucune preuve en fait. Dans notre relation tout allait bien et j'ai essayé de lui demander pourquoi tu fais ça pourquoi et pourquoi tu fait ça et tout et en fait il m'a juste dit euh, je sais même pas ce qu'il m'a dit il avait pas de raison en mode bah, rien et tout mais y a rien je te jure euh, c'est des phrases sorties du contexte etc etc aujourd'hui en toute sincérité mais aujourd'hui il me dit toujours la même chose hein, mais moi j'ai toujours du mal à y croire je pars du principe où si tu les choses c'est que t'es coupable donc euh, j'ai accepté de lui pardonner pour moi en sachant pertinemment qu'il était coupable pas qu'il avait fauté parce que, voilà mais qu'il avait été coupable et je vous dis je préfère que mon mec euh, couche avec une fille en soirée et ne la revoie plus plutôt que mon mec entretienne une relation pendant des mois des mois des mois, des mois sans coucher avec avec notre fille, je vous le dis hein, parce que il y a le sentimental pour moi, le sexe et le sentimental c'est dissocié. Donc euh, finalement euh, tout bien tout honneur, je lui dis euh, ok je te pardonne. Mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment-là j'ai perdu toute la confiance que j'avais en lui. Et en fait ce garçon je restais avec malgré que bah, j'étais quand même assez fermée etc. Puisque j'aurais pu le prendre, le mettre non je le dans une soirée où il y avait des meufs à poil, je sais qu'il m'aurait pas trompé. J'étais persuadée de ça en fait, j'étais sûre à 100% de lui, j'avais une confiance en lui aveugle et je faisais que lui dire tous les jours tu sais je t'aime parce qu'en toi je peux avoir confiance. Et euh, moi j'ai deux symptômes c'est que je la peur énormément d'être abandonné. En fait, c'est une peur que j'ai euh, virale, c'est que j'ai peur d'être abandonné. En grandissant, ça va mieux, quoique en amour, pas forcément. La deuxième chose, c'est que j'ai voilà, j'ai, pas confiance, j'ai vraiment confiance en très peu de gens, parce que pour moi, on manque tous, et ça va avec la, la peur d'être abandonné. Mais avec lui, j'arrivais à l'aimer, à vouloir aller plus loin, parce que j'avais une confiance aveugle envers lui. Sauf que du moment où il a tout supprimé et donc il a caché des preuves, pour moi, j'avais perdu toute confiance que j'avais en lui. Et à partir de là, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sais pas pourquoi, parce que euh, j'étais toujours avec, mais j'ai commencé à euh, papillonner cette cest à dire euh, pas à papillonner euh, c'est pas genre sexuel le papillonnage mais à, à regarder un peu plus à droite et à gauche alors que d'habitude quand je suis avec quelqu'un je ne vois que lui en fait je n'ai lieu que pour lui je enfin, voilà après euh, je dis pas qu'il faut pas regarder des gens dans la rue etc c'est humain hein. et avec lui j'avais plus ça en fait j'ai commencé à papillonner c'est à dire à me dire ah lui, il est mignon ah lui pourquoi pas ah nia, nana. et là je savais que c'était plus trop trop cool pour mon pour mon pour mon couple euh, que je commence à euh, voilà. et puis finalement il euh, y avait un garçon avec qui euh, j'étais en cours que j'ai vu peu et tout ça euh, avec qui j'ai passé une soirée avec et voilà et là du coup euh, j'ai fauté bon pas hyper gravement mais j'ai un petit peu fauté à partir de là en fait j'ai commencé à me braquer en fait euh, à me fermer totalement en fait à la fois je me suis retrouvée dans une situation où je voulais à tout prix quitter mon copain je voulais le quitter je voulais j'étais prête parce que je me suis dit là tu l'aimes plus en fait si tu fais ça c'est que tu l'aimes plus et là j'ai commencé à être hyper mal et à plus pouvoir me regarder dans un miroir parce que je me suis dit c'est horrible en fait même si lui t'a fait du mal même si ça c'est pas c'est pas une raison et... et je voulais pas lui faire de mal non plus parce que c'était une personne bien et c'est toujours une personne bien parce qu'il est toujours vivant et qu'il va toujours très bien mais voilà je voulais pas lui faire du mal et là, je me suis retrouvée en position très très délicate à me dire, qu'est-ce que tu fais Léa Qu'est-ce que tu fais Et puis, j'ai essayé tant bien que mal de le cacher, mais je devenais distante, je devenais horrible, je devenais dans mon coquillage et il ressentait en fait, parce que bien évidemment, ça se ressent. Et un jour, euh, il a commencé à fouiller dans mon ordinateur. Et bien évidemment, il a trouvé la fameuse conversation, même s'il y avait... Voilà, c'était une conversation. Et il m'a appelé, il m'a dit tout, etc. On s'est embrouillé. Je lui ai dit oui que c'était vrai. Je lui ai aussi dit que bah, je l'avais trompé avec mon premier copain bah, il y a un petit moment. Et je lui ai dit toutes les choses. Et là, en fait, euh, on s'est retrouvés face à face et je lui ai dit j'aimerais bien qu'on se sépare parce que euh, ça va plus et que je pense que tu mérites pas ça parce que je m'en voulais énormément. C'est Je l'ai vu dans son regard, c'était horrible. Ce que j'ai fait, c'est pas par vengeance parce qu'il m'avait fait en fait, c'est parce que je ne l'aimais plus. J'ai jamais voulu me venger ou lui faire du mal. Et lui réciproquement, on en a reparlé il euh, y a peu de temps. Il voulait pas non plus me faire du mal, il pensait pas que ça allait me faire du mal et des fois on fait des actes comme ça qui. Voilà parce que l'amour évolue dans, dans la relation. On voulait garder en fait, on voulait se garder dans notre vie, mais on, en fait on, on, comme on le dit on le dit encore, on s'aimait très fort, mais on s'insupportait aussi fort. En fait. On s'aimait, on se détestait, en fait on voulait plus se voir, mais on voulait se voir. Et donc on s'est séparés un temps, puis après on s'est remis ensemble. Et à partir de là, bah, la relation a été un enfer parce qu'en fait, il, il, en fait dans, dans mon dos, il commençait à regarder tous mes messages et tout ça. Et en fait, je pouvais pas lui en vouloir parce que j'avais fauté, mais je lui en voulais parce que du principe où tu te remets quelqu'un, tu lui pardonnes, tu continues pas de fouiller, surtout que il bah, n'y avait rien. Et puis là c'est commencé à devenir hyper hyper tendu on a à se, à, se, à se détester et donc il est parti et donc, je l'ai quitté. Et j'ai éclaté un jour, je dis pourtant c'était une relation très bien, on une, tout allait bien et tout, mais je pense que voilà on était, enfin moi j'étais dans une période de ma vie où j'étais quand même assez perdue, où j'étais moins posée qu'aujourd'hui. Lui bah on était quand même deux sur deux de points de vue différents et voilà des fois on arrive de, de faire des bêtises dans une relation. C'était quand même très proche et on, on a toujours des nouvelles de l'un de l'autre, vraiment j'ai énormément de nouvelles de ce garçon. Aujourd'hui on, on en a parlé tous les deux, on est une personne mature et tout ça et c'est pour ça que j'assume totalement cette histoire. Il y, avait, il y avait plus cette petite flamme qui avait au début de la relation et il y a eu ce séparer en fait on a continué à laisser pourrir la relation et en fait j'ai énormément souffert et un jour je me suis levée je me suis dit mais c'est horrible Léa, ce que tu as fait et je me suis dégoûtée et, et je m'en veux toujours énormément c'est pour ça qu'aujourd'hui ça m'a mis une claque ça m'a fait prendre conscience que non on s'est pas séparé pour ça on s'est pas séparé parce qu'il y a eu ça on s'est séparé parce que ça ça voulait surtout dire que ça allait plus entre nous je sais pas si la, la vidéo sur le blocage affectif sera sortie avant ou après cette vidéo si c'est pas le cas bah vous la verrez avant et après euh, mais j'ai tellement tellement tellement peur d'être déçu des gens que finalement c'est moi qui parlais de se en fait j'ai tellement peur d'être lâché abandonné etc que c'est moi qui finis par lâcher ou abandonner les gens parce que j'ai pas envie de souffrir et du coup je finis par faire moi-même du mal aux gens et c'est quelque chose que j'essaye de soigner mais j'ai tellement souffert et j'ai tellement maintenant peur de souffrir que des fois je fais des choses que, que j'aimerais pas et du coup des fois je dis à, à des garçons qui me rencontrent je lui dis tu sais je suis la pire chose qui puisse t'arriver dans la vie coucou tout ça pour dire que voilà des fois il y a des personnes qui vous trompent parce que ça ne va pas mais des fois il y a des personnes qui trompent énormément leurs partenaires juste parce qu'ils sont incapables de contrôler leurs pulsions et qui vous trompent à nombreuses reprises. je pars du principe où était en vrai ça peut se pardonner ça peut se pardonner parce que voilà ouais, il y, y a plusieurs cas il faut savoir l'histoire il faut savoir comment il faut savoir quand il faut que La personne vous ait dit toute la vérité, si vous sentez qu'il y a encore des choses qui vont pas, etc. Voilà, vous pouvez pas dire. Euh, ben, vous, voilà, je pars du principe où on est humain, on a une vie entière et qu'une fois dans la vie, ça peut malheureusement arriver de flancher parce que ça ne va plus, parce qu'on a besoin de ressentir le piment et l'excitation et on s'aperçoit que non, on aime notre partenaire Enfin, vous savez très bien qu'avec le temps, ça évolue, ça meurt, etc. Et que, que voilà, des fois, on a besoin de ça et du coup, voilà, moi je pense qu'il y a des infidélités qu'on peut pardonner, il y en a d'autres qu'on ne peut pas pardonner. Et des fois, on fait pas toujours de tout bien. Et si toi, t'as jamais rien fait de mal et que t'as toujours tout fait bien dans la vie, j'attends que tu me jettes euh, la première pierre comme... Dirait le bossu de Notre-Dame, et j'attends toujours. Je parle des, des grosses relations, je parle pas des, des petites amourettes. Euh, voilà, c'était une relation de deux ans, donc euh, un sacré morceau de relation. Je me trouve pas des excuses, hein. j'ai fait de la merde et j'ai fauté et j'assume totalement. C'est souvent les gens qui se mettent avec des personnes pour se mettre avec des personnes mais qui les aiment pas vraiment, donc voilà, voilà. C'est souvent un malaise dans le cou. Enfin bref, il faut aller plus loin que Ah, oh, tu m'as trompé, t'es un connard. Il faut aller chercher pourquoi et comment. Sinon, vous faites des relations libres. Relations libres, euh, polyamour, etc. Et voilà. Comme je vous dis, si vous voulez, que je vous en parle plus dans une prochaine vidéo, dites-le moi. Je pense qu'on peut pas juger une personne sur son passé, mais plus sur ses actes du présent j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, je vous assure, j'en ai fait plein hein. je, je vous ferai pas une liste, peut-être que je vous ferai une vidéo toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, non peut-être pas parce qu'il y en a que je regrette énormément, non j'assume tout ce que j'ai fait et je regretterai. rien, vraiment, je regretterai du tout je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous à me raconter vos petites histoires en commentaire euh, si vous avez été infidèle, si oui ou non, non, si, comment vous en êtes sorti si ce que vous en pensez, etc et je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, ciao